Bonjour à toutes et à tous, alors euh, on vous avait promis que si vous étiez sage, on en ferait une vidéo, et vous avez été très très sage. Je dois dire que vous avez été 17 212 à être hyper sage, euh, c'est le nombre de voix qu'on a obtenu avec Marie au premier tour ici euh, aux élections législatives, avec euh, 43%, euh, 43 43, quelque chose, et, euh, et ben voilà quoi. donc c'est bien, c'est un bon résultat. Euh, notre adversaire de la République En Marche, maire de mont saint Rudy Hagès, lui fait 24%. Donc euh, c'est bien parti pour le deuxième tour. Euh, mais c'est pas de ça dont on voulait vous parler. Avec Marie, on voulait vous parler de la canicule. Alors Marie, il va faire chaud Très chaud. Très très chaud. Et, et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi la, la canicule, c'est pas juste un problème de chaleur, mais que c'est un sujet politique c'est un sujet politique parce qu'il va faire chaud partout, notamment dans les bâtiments publics, euh, tels que les hôpitaux par exemple, qui ne sont pas équipés correctement. Euh, dès qu'il fait chaud à l'hôpital, c'est euh, 35, degr 35 degrés euh, dans les chambres. Donc imaginez un patient qui, doit, qui est malade, qui n'est pas bien, et qui doit supporter 35 degrés dans sa chambre minimum. Euh, et on n'a pas, le pas les équipements pour le rafraîchir. Et il y a aussi les logements. Euh, tu sais, les logements non rénovés par Macron, qu'il avait promis 700 000 par an, là. Il va faire un petit peu chaud dans les habitations, là, notamment dans les quartiers populaires. Ah bah, il fait froid en hiver, il fait chaud en été. Donc, euh, on fait comment Comment vont vivre les gens, là Comment ils vont faire pour supporter euh, la chaleur Bonne question. Enfin, moi, pour le moment, j'ai pas la réponse, parce que euh, je sais pas comment ils vont faire pour... Euh, 40 dehors, 40 dedans. Voilà, le corps humain n'est pas prêt à ça, en fait. Mais on a des propositions dans le programme, du coup, pour traiter ces problèmes-là, que ce soit l'hôpital ou le logement. Euh, tu vas défendre quoi, toi, à l'Assemblée nationale, quand tu seras dans la future majorité La rénovation, la rénovation de tous les bâtiments publics, privés, euh, et, et pas aux frais du, du concitoyen, mais aux frais de l'État, aux frais de l'État. Parce que là, pour le moment, euh, si vous avez du fric, vous pouvez payer, donc vous pouvez rénover votre logement. Si, sinon, bah, vous ne le faites pas parce que c'est trop cher. Clairement, c'est trop cher. Une pompe à chaleur à l'heure actuelle pour remplacer votre chaudière à gaz ou votre euh, pompe à fioul, c'est 20 000 euros. Ouais, c'est... Non, mais ils avaient fait des aides, là, mais c'est trop, trop minable, leurs aides euh, qu'ils avaient fait là, pour changer sa chaudière au fioul. Au ah Et bon. puis, surtout, une fois que tu l'as changé, si tu es passé à l'électricité... ben bah, euh... tu payes les augmentations d'électricité. Voilà. Et donc, c'est pourquoi il est essentiel de... Qu'est-ce qu'il faut faire Bloquer les prix. Il est trop bien ce programme de la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Il répond aux problèmes concrets des gens. Et on avait aussi un sujet il euh, euh, y a une dame qui veut se garer. Bah, on est en direct, madame. Euh, euh, qui, les premiers mètres cubes d'eau gratuits Oui. Tu vois, quand il fait chaud, l'eau, c'est bien, non bah, Quand il fait chaud, il faut s'hydrater. Déjà, de base, il faut s'hydrater 1,5 litre 5 d'eau par jour. Mais quand il fait chaud, il faut boire encore plus. Et il faut hydrater faut s'humidifier le corps. Donc, euh, donc voilà, les premiers mètres cubes d'eau sont vitales, Ils ouais. sont vitales, et, et sans eau, l'être humain ne vit pas, mais pas seulement, on ne se nourrit pas, parce que sans eau, on voit bien l'agriculture, euh, on ne fait rien pousser, ouais. donc euh, ouais. l'eau est vitale. Donc, premier mètre cube d'eau gratuit, rénovation des logements, pour l'hiver comme pour l'été, euh, faire en sorte que l'hôpital public euh, ait les, les moyens euh, de faire en sorte qu'il ne fasse pas 35, 36 degrés euh, sur place. Mais pas que dans les hôpitaux, euh, les écoles. Ouais, les écoles. Les écoles, comment voulez-vous que euh, les, ouais. les lycéens qui sont en bac pro là et qui commencent demain le bac ah, oui. euh, et qui vont devoir plancher sur, des, sur leurs examens par 35, 40 degrés dans les classes, on fait comment On fait comment pour plancher correctement quand il fait 40 degrés et qu'on a chaud c'est pour ça que c'est important d'avoir des, des, des députés qui ne sont pas hors sol, vous voyez, qui sont concernés un peu pour les problèmes concrets. Donc, euh, parce que, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, c'est chaud pour Marie. Hein. Euh, 406, on est dans 406 circonscriptions en deuxième tour, donc 289 c'est jouable, donc Marie Bouknog à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait jouable. Hein. Euh, bon, Hugo Aboveau, on verra bien, mais euh, Marie Bouknog à l'Assemblée, c'est quand même ça se tient, ça se tient. Euh, ça se tient. Je vais, je vais juste terminer la vidéo, euh, savoir un peu, Marie, comment on fait comment on fait un dimanche d'élection pour faire passer le temps Est-ce que tu as une technique secrète Je cuisine. Je cuisine parce que toutes les personnes qui viennent fêter euh, l'élection avec nous, faut bien qu'elles mangent. Et... Euh, ben, chez nous, on fait maison, on fait bio. On n'a pas fait que maison, on a fait notamment maison. Euh, les trois quarts étaient maison quand même. On fait maison, on fait bio, euh, on fait bon. Et du coup, ben, ça se passe dans ma cuisine. Voilà. truc et astuces de Marie pour les dimanches d'élection. J'étais et... pas toute seule. Hein. Non, elle était, pas... elle était pas toute seule. Moi, je faisais le tour des bureaux de vote. Bon, <rire> c'était la cuisine électorale. Bon, exactement pareil, hein. Chacun sa cuisine, hein. ouais, euh... Peut-être que dimanche, tu feras peut-être le tour des bureaux de vote Non Tu vas refaire à manger Je pense que je vais refaire à manger parce qu'on attend peut-être plus de monde encore. OK, bon. Et eh ben, on va faire ça et moi, je tirerai des bières. On fera ça. Pas trop T'es pas... pas attendu sur un plateau ah si, je suis sur un plateau télé aussi. Bon, on se débrouille, on se débrouille, on, on va y arriver. Et à la fin, de toute façon, c'est nous qu'on va gagner. Marie, je te laisse le mot de la fin. On lâche rien et on va voter.